Bon, allez, que fait-on Eh ben un truc bien, chill, on détente, où on rigole. Oh, Genre oh, là, ça se là ou... le mode, Non, le mode, pas vrai. le mode aventure ou le mode survival Non. Cette vidéo est en partenariat avec OMG Serve. Lien et code promo en description. Bon visionnage. Suivez-moi. À chaque fois, vous faites okay. la même chose. Oh là là. Bah, regarde, Anaïs. Je vous explique. Depuis tout à l'heure, avant, on allait tous par là-bas, je... et puis d'un coup, je me retourne, <rire> et puis plus personne. <rire> <rire> Vas-y, nous te suivons. Parce que là, il ouais. y a quoi là Ah bah survival. <rire> ah bah voilà. T'es contente. <rire> il faut de la bonne mille Ah, mais non, il faut pas de la bonne mille Ah oui. Bah... Ah. Voilà vas-y et fais pousser l'arbre oh, oh wow ah ouais, drôle d'arbre hein. ah ouais bizarre le bougre le bougre le non <rire> <rire> putain non mais tu me fatigues Twer con, est con Oh ah, voilà. oh. <rire> oh on fait la survie C'est qui qui a eu cette idée à la con C'est de la vraie survie là oh, oh il faut qu'on aille dans le Nether et trouver là. La... Non. La... Non. La... Non. La... non Non Non C'est de la survie qu'on veut mais on est trois donc je pense que ça ira plus vite Ah oh, bah de l'autre côté Il y a un portail du Nether Ah mmh. Ça va déjà c'est mieux Wouah A l'ancienne Il faut ramasser de la terre Ah bon Pourquoi Pour récupérer des... Bah, des blocs Bah non, il a pas besoin J'ai une cache. Pour Merci. traverser Merci. Tu veux traverser comment Ah bah regarde Il est en train d'utiliser tout le bois pour y aller. <rire> ah bah non mais le bois. <rire> <rire> bah ouais Tu <rire> j'ai <Je veux> rire. rire Un rire tard 2016 ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dans le nether pour partir en prospection euh, oh, Bah, ouais, ou il faut casser ou pas ah. Je sais pas. Ça donne... Ah, d'accord, ça donne pas de, de sapling. Il y, y, euh, à... y a un spawner à witch. Euh, je, le pète, ou... je le pète ou pas Je le pète ou pas Ils ai pas passifs en plus, ça t'attaque pas Non, parce qu'elle a l'agro sur Anaïs Il y a une maison dans le dans le nether. Oh allez vas-y je <rire> une maison dans nos vas-y go Il y a le créateur, je suppose qui est en train de me parler puis remettre... Ah, tu cherches, tu cherches pour la laine la, la, la, la, la marron Bah pas comme ça T'aurais pas. Pas. pas oublié quelque chose Eh Pourquoi on récupère là. pas Là, là, là Oublie quelque chose t as vu comme je suis galant pas mm. tout de suite jetée sur le diamant, on reconnaît oui, les mifto pas hein. Pas, oui. Oui. <rire> <rire> par contre vous savez, vous, va, attends, va... hein vous savez que vous avez vu le dialogue. Hein Vous savez que vous avez vu le dialogue Dans le channel Oui. Enfin dans le channel dans le.. Mais non Ah par contre là il y a tout ce qu'il faut, table de craft. Moi, moi j'ai pas de.. J'ai pas votre dialogue moi. Ah ouais Mais en fait tout ce qui est marqué c'est vraiment genre forget something, voilà. D'accord. Il oui, y a de quoi faire d'autres potions. On laisse ça là pour l'instant. Je sais pas, qu'est-ce qu'on oublie. Pourquoi on récupère pas les oui, blocs Ouais. Ouais. Ouais. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Le spawner aussi, faut le casser Je sais pas, oui, casse le que... J'entends hurler en bas. Sig. Qu'est-ce qu'il me veut lui? So It's my birthday. birthday today, not that you know, no one does apparently. Donc faut quoi? Faut lui faire un gâteau, un, faut lui faire un gâteau, c'est ça? Alors attends, là, je suis dans une chambre, ok. Oh. C'est bon, il nous, nous a, a donné, donné brune. Pour la laine bro C'est bon, on a gagné. C'est vrai. Donne, donne, ça, donne ça au mec. Et puis. Soit... Là, j'ai, de quoi faire. Ah, ah, ah oui. Le mec dans le nether Oui. Oui. D'accord. Bon, oui. bah voilà. Ah. Oh, putain, il y a un spawner. Euh, euh, oula, je vais me faire péter fion. <coughs> eh, bah voilà. Et bah, oui, mais vu que j'étais bloqué dans la toile, je pouvais rien faire. Hein, oh, mais hein. c'est pour ça, heureusement, je t'ai aidé. Hein. <rire> oui, bah, ai euh, des oui, des mais bah là, j'étais mort. De bon de bon bon, hein. Ah, des melons. Et Dragon Alpha, tu as dicté ah, ah, des nice, des nice, nice. Ouais, j'ai besoin de melons. Euh, j'ai besoin de melons, ouais. <rire> c'est des... <rire> C'est des graines. <rire> <rire> <rire> Et ben voilà. <rire> oh. oh. Euh, Dis-moi, tu perds le loot quand tu meurs Oui. Non. <gasps> non. Ben attends, c'est improbable. C'est-à-dire qu'on a perdu les graines de melon ben Attends, mais c'est pas non, possible. Que non. Ah, c'est une blague. Ah non bah non Mais attends, mais c'est pas possible C'est-à-dire qu'on peut pas faire la mission, c'est débile je suis retournée voir euh, oh, je, je, je. dans le Nether, oh. me dis peut-être qu'en mourant c'est la bas mais... C'est qui qui est tombé dans le... <rire> eh ça me gonfle, ça me gonfle Y'a pas moyen de se give le melon ah Ouais mais du coup c'est pour dire la Comment map elle est mal faite, la map elle est vraiment mal faite quoi mais Oh putain le jour se lève, alléluia. Euh, Je vais dire sinon foutons un créatif et juste il filme des graines. Hein. Non mais melon c'est bon il y a melon si il en ah faut ouais, combien. T'en peut... avais combien Aïs oui. Oh t'en donnes une. une. Deux. Deux. Ah bah sinon ouais. Allez hop. Ah j'ai trouvé le melon dans les coffres. Bizarre. Tu veux juste tu peux me le filer, mmh. s'il te plaît. Bien évidemment. <rire> ah non mais c'est pas possible. Je suis sur l'île marée, hein. enfin je sais pas où t'es. L'île Marais, euh... oh, putain. je suis là. Tiens, j'ai trouvé ça vraiment. Euh... Oh bizarre. Ah. Oh wesh! Ouais, suis... ah. Oh putain, mais. Ah. Okay. Dégage. Dégage je vais te faire tomber. Décache! Non mais. Oh. Non! Oh non, j'ai perdu tout mon inventaire vide! <rire> Tu l'as ton putain de melon ouais, noir Voilà, vas-y, donne-moi. Je sais pas ce que tu vas me donner, mais donne-moi. Eh, hey, il lui met le melon dans le cul, regarde. <rire> <rire> <rire> ok, euh, faut que je donne ça à. Euh, là, à euh, Magnet, là aussi. Dans le Nether Ouais. Ouais. Melon noirs. Et puis il va nous faire comme avec nous, il va dire Oui, bon, ben bah, voilà, bah en fait, euh, voilà. Oh, j'ai un œuf, nice. Il faut combien d'œufs pour un gâteau 2, 3, 2, 3. Ça dépend. Ça dépend pour combien de personnes. Non mais. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> M. Coulo du Pisto. Euh, oui. Voilà. Donc le, il... vous savez mancher. ce qu'il a dit la Cumagnette Il a dit c'est pas ça. Non. Non, il a il a dit je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être joyeux. D'accord. Putain de <rire> pute. Yeah. Euh... Tu veux pas pour un oeuf s'il te plaît Bah le, le, le mec de la tombe. Il veut un cactus. Oh. Et après il va dire bah va le donner désirs, à Cumagnette. Bah oui. Bah justement je pense qu'il faut, euh... faut, oh, faut... Le faire. nombre de zombies qu'il y a... j'ai explosé. Ah oh, bah des cactus il y en a Ah bah parfait. Oui, il, faut, il, faut un... il veut un cactus. Et les gars je serai à rien, vous faites tout, moi je suis là, je comprends rien, je vous pose des questions. <rire> <rire> non, non, non. Oh, Et voilà, il faut le donner à cumanette, allez suce ma queue là. Tiens cumannette Tu l'as bah, pris l'objet Non. Bah prends-le Ah oui Allez vas-y, fais le cours Remember, Remember princesse, sprinkles, Princess. d'accord.. Ouais c'est.. vrai j'ai le Attention, ouais. ah, si <rire> oh, <rire> oh! putain, arrête, arrête! Ouais. Bon, du coup, euh, dans, euh, dans la jungle, t'avais une quête à faire? Non, si j'ai pas trouvé de. pas trouvé de. Après, peut-être une quête, que c'est super mignon! Parce qu'en on a toujours pas trouvé de fer, <rire> ça c'est chiant! La quête. Mais je crois qu'on a pas besoin de fer, si! <rire> si, pour faire... bah, si, pour faire des sauts, parce qu'il nous faut du lait! <rire> Bah oui, c'est dans une des îles, hein <rire> euh, Putain, mais t'as fini, là <rire> La kiquette. <rire> Putain, non, mais bah, ça y est. <rire> bon, et vous savez ce qu'il m'a répondu Oui, que c'est pas ça. Ouais. Mais non, il m'a dit, euh, il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de pleurer après cette plante morte. Merci, je m'ennuyais. D'accord. Voilà. Ok. Kiquette Arrête <rire> Mais du coup, il faut faire quoi Vous savez ce qu'il faut faire Enfin oui, vous savez ce qu'il faut faire, c'est moi, je sais pas ce qu'il faut faire Tiens... Euh... <rire> Putain, non mais... <rire> je suis pille Tout ça pour qu'elle se barre Tiens, je te donne aussi le blé Et euh... J'espère qu'il y a du fer là-bas Elle t'a snobé d'une puissance Je vois ouais, du oui. fer regarde, Mais c'est. Hein Mais t'as du fer Sur l'île Mais y'a pas besoin de fer, si bah si pour faire ça. un saut Bah si Non mais putain, ah. putain, mais, putain. mais moi je comprends mais rien faut... Il, faut, il faut combien de sauts pour faire... 3 euh... Tu m'emmerdes Tu m'emmerdes <rire> Tu m'emmerdes Eh, hey, comme tu parles Anaïs C'est tout le monde. <rire> <rire> Oh non Non On a perdu le melon encore <rire> Ah Non pas non, le melon Non moi c'est les œufs. <rire> les oeufs Ah bah, bah là c'est foutu Draganapha Draganapha Mais oui on sait quoi non, Au secours Ah c'est bon alors en fait il faut un œuf, il faut un œuf de sucre Ah oui c'est un œuf de sucre, trois blés, trois sauts Et ouais, un du coup il faut faire trois sauts Un œuf fait une occasion Mon non mon les C'est récupéré <rire> Tu veux Bah oui D'accord, bah attends viens on va quelque part <rire> Bah dalle. Mais il y a des monstres, voilà tiens Alors euh... Non, je plus... elle tomber, là. Ah non on aurait pu prendre je un œuf chacun plus... Attends tu peux me redonner un œuf Pourquoi Parce <rire> que, que j'aimerais bien avoir un œuf <rire> Merci c'est mon plus grand rêve. Et alors je vais te donner non, la. Non mais je suis encore tombé je, je te donne la Dégagez. Je, je te donne deux chars plus tréchées comme putain, putain, ça j'en ai encore deux C'est de <rire> <Dis> Toi toi <rire> Et Tu veux le des blocs Anaïs Le blé Ah le blé <rire> Tiens Et tu veux des blocs alors je te donne 50% parce que c'est la commission vu que j'ai récupéré je voilà. où, où, blé mais, mais Je te l'ai droppé Ah non euh, tu... Tiens, pareil, je te donne 50% <rire> <rire> Eh bah oui, bah c'est ça, hein. c'est la commission hein. <rire> fais, <rire> fais pas cette tête <rire> Analyse en plus tu vas mourir Donc euh, là... Euh... <rire> <Putain>. <rire> oh non et oh voilà, bah et on a perdu, et on a perdu les oeufs. Comment vous faites Non, j'ai crois c'est pas vrai. Alors, heureusement, et hey, heureusement j'ai gardé la commission. Hein. <rire> bon, je vais te redonner, Anaïs, t'inquiète pas. Mais cette fois-ci... Mais non, mais il y a un mec en haut du... Ay. Cette fois-ci, je te donnerai 25 <rire> non, Mais y'a il y, a, y a vraiment quelque chose en fait dans le... Il oui, y, y faire. a un étage en plus que j'ai pas fait, j'avais pas vu. De quoi, si dans, dans la, pas la pas cabane Mais non, mais non, mais dans le... Dans le canyon, ouais. Mais tu sais, dans, dans la mine, il y a un truc. D'accord. Et en, en haut de la jungle, il y a un étage en haut de la cabane encore. Ah oh bah j'y étais, oh, étais allé, il y avait rien. J'y étais oh, allé. <rire> D'accord. Oh voilà. bon, bah du coup, moi don't, don't... je descends dans la mine. Oh non. Dure... <rire> <si��ans> arrête, arrête, j'ai les oeufs Arrête, arrête Arrête, arrête ah, Je m'en fous que t'as des oeufs Mais a... non Mais j'ai le fer J'ai le fer et tout J'ai le fer Mais oui J'ai du fer, j'ai du fer, j'ai du fer Mais moi J'ai du fer, j'ai des torches <rire> euh... Bon tiens Dragon Alpha enfin, Vous allez faire un putain de coffre et vous allez mettre mon truc dedans Dragon hein, Alpha là, du coup, euh... voilà. Dragon Alpha J'ai les ouais. yeux Mais qu'est ce qu'il faut faire pour s'en boire Mais il y a tout le monde Toutes les quêtes ont été faites Je sais pas il dit plus rien Non Bah je lui ai donné le du ah. Oui, ah! Oui? Alors peut-être. Ah! Oh putain! Oh! C'est bon! Ah. On a la laine! Et <rire> franchement, c'est éclaté! Et surtout bon, on survit, c'est pas vraiment survie quoi! Oh! <rire> ouais, Vas-y, prends-toi la laine dans la gueule! Et Voilà! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Écoute, on aura fait combien de. 3 LED Eh mine de rien, euh, oui Il est pas mal, hein On devrait de euh... <rire> il aura même pas le. Il... Je suis sûr que Créo il participerait à qu'un seul épisode au total, je vous fais le pari <rire> euh, Franchement, ça m'étonnerait même pas que t'aies raison Ah, la violette, elle est là en bas <rire> MDR, elle est là, regardez Elytra, ah bah voilà Oh bah je l'ai buté Ah putain Et ça m'a donné des elytras Nice Vas-y, va en face Euh... Comme ça, regarde <rire> <rire> Mais non Mais non Bah ouais, mais je suis pas assez haut pour aller là-bas Mais si si, mais tu grave ça, mais si si Tu peux encore ouais, y aller Moi tu t'étais assez haut Y'a pas moyen d'avoir une autre paire, non Si si, regarde hop oh. <rire> regarde comme ça T'as vu, ça passe crème Je suis arrivé ah bah tiens aussi Hop là Trop bien OH, oh On va faire de... du parcours d'Elytra Oh, oh c'est incroyable On va se kiffer la gueule là Bah Ah Oh <rire> Elle a pop Putain <rire> parce qu'elle a mis 50 ans à spawner euh, la chauve-souris oh. Putain en plus on a les stopper Il est tout noir Oui <rire> il va faire tout noir D'accord Alors. Alors il y en a combien Il y en a beaucoup Ouais on fait la orange Allez Ah oui ah. Ah il oui, faut pas se taper d'objet ok Ah bah oui Ouais Oh c'est trop bien Mais ah, bah. c'est pas ouvert What je Ah il faut, on faut faire une qui, une qui est, est ouverte ah. Ah, putain, Bien ouais, je... euh, bah Il y en a aucune donc euh... A partir de là on va avoir un petit souci. Ah regardez Là regardez Il y a un donut Ici là Et ça donne des fire rockets ouais. 1 sur 8 Est-ce que. Ah oui, est-ce qu'il faut trouver tous les. tous les donuts Ah oui Voilà il faut passer dans chaque. Voilà Oh, trop fort! Bravo! Bravo! Voilà. Ça, c'est de l'équipe, ça! Ok, y a tout qui est ouvert maintenant. D'accord! Bon, bah, orange, hein, c'est devant. Allez! Putain, eh! Hey, bravo, hein, ça, c'est de la même coopération comme on aime! Hein. Ouais! Oh, ouais, ah, ça commence pas, direct! Oh putain, oui! Ah, mais moi, je peux pas là! What Aïe. Ah, oui, mais putain, chouette. faut pas taper! Hein. Pourquoi tu peux pas? Ah, non, je croyais que ça nous avait tous TP, d'accord! Oh c'est trop bien Oh, oh où, putain de putain de pute Oh là <rire> Il y a beaucoup à censurer là <rire> mais moi je censure plus C'est crétin à <rire> <rire> Arrête non mais non on me fait pas rire, Désolé. <rire> oh. oh non As réussi Je sais pas où je dois aller Oh non Il y a le dernier C'est qui qui a validé le dernier Moi euh... C'est horrible parce qu'il n'y avait pas l'indication Il fallait aller dans la bouche de l'Ender Dragon Oh, oh oui Dis-moi je... dis s'il te plaît Oh non Oh oui Non Non j'étais sur le truc C'est bon j'y suis <rires> oh, oui. Le jaune maintenant. Ah oui, il est bon. Tu arrives, Anaïs Oui, oui, il me manque plus qu'un. Ah oui. Excuse-nous. Il hein. enfin, y, y, y, y en a plus qu'un. Waouh wow ouais, Ah ouais Oh waouh wow oui, sais... Tu aller se faire foutre euh, Oui. Je sais, où est, je où, est sais où, est où, où est La sortie pour le jaune. D'accord. Il faut aller dans les arc en ciel Ok, j'ai eu le dernier. GG. Je euh... suis parce qu'il faut que tu ailles à la fin. Hein. Oui, oui, j'y suis. D'accord. Je sais pas où il faut aller. Voilà. Voilà, fini. Mais non, mais moi j'ai pas fini. Vous êtes dans lequel là OK, j'ai Attends, voir. Ah non. C'est bon, j'en ai eu un. Il en manque juste un, je suis à la sortie. Putain, mais j'ai plus s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il juste en face de la sortie. J'en ai un, j'en Attends. Ah non, je crois que je peux le dernier. OK, OK, ok, ok. Ok, la sortie est là. Ok. Bon bah one shot hein. Putain, on est... Putain, <rire> on a one shot le marron. Attendez, mais moi aussi je suis en train de one shot là. Hein. Ok, le noir maintenant. Oh, on t'attend, on t'attend. Enfin, vas-y. T'es euh... ni <rire> en <rire> haut. Mais putain Ah non, visiblement non. Waouh, c'est l'espace. On le noir maintenant. Ah. J'ai raté. Je me bon, suis mangé la bien. porte dans là. la gueule. Qui... Waouh, on est dans la NASA. Qui... On est dans la naze. <rire> oui, par logique, peut-être que c'est dans un vaisseau. Putain. J'ai réussi, tout seul Ok, la fin, la fin elle est tout en bas. Hein. Elle est tout en bas au niveau du lac, voilà. D'accord. Oh. Oh. Oh putain, merde, il en manque deux. Mais du coup, si jamais vous en, a... enfin, si jamais vous en avez pu, vous pouvez directement après aller dans le lac... Ouais ok bah moi je suis à la sortie J'ai trouvé le dernier, j'ai trouvé le dernier, j'ai trouvé le dernier Il est en haut de la sortie, il est juste en dessous de la sortie Mais je peux pas y aller, j'ai pas assez de, de force J'y vais Il est, est au-dessus de la sortie Ouais il est dans les arbres sur la colline en haut de la sortie Oh euh... <rire> C'était vraiment la patrouille de France Oui oui mais grave, mais c'est trop stylé Mais par contre euh, non... Ah oui je l'ai, je l'ai Mais quoi Je l'ai mais ouais, je l'avais pris avant Ok, ok, je vous laisse aller euh, dans la porte parce que je suis mort. Trop bizarre. Ok, je vais au bleu direct. Oh <rire> Nyaon. Nyaon. Ouais wow, C'est un Allez, pirate. le bleu. Il est pirate. Pirate. Bah, par contre, ça a du mal à charger. Ah oh bah aïe. Oui. Oh, il y a un Kraken est... Attends, est-ce que c'est sous l'eau qu'il faut aller Oh non. Putain lol, oui Ah bon Avec les Elytra Ah oui d'accord Je pensais de juste, ouais Ah ouais Bon bah j'ai pas assez Oh les chunks c'est quand ça veut Ah ok j'ai trouvé la sortie Niaou Ah oui d'accord ok Voilà oh, Et tous les trois en plus hein Allez Nico <rire> Vas-y, je <rire> te le Ah tu m'as poussé Wesh Waouh Ouais! Oh! oh Trop stylé! Ah non! Oh! Waouh! Aïe! Oh! Ok! Faut aller On en bas? Rater. Pas du tout, faut aller dans le bateau! <rire> Super! J'aime bien qu'il n'y a pas d'indication! Ce qui est logique en fin de compte! Hein. C'est logique, mais il n'y a pas d'indication! Ah! Avec oh, l'Elytra, bon. oui, d'accord! Laissez-moi y ah, aller! Ah voilà. euh. bah ouais, t'inquiète! D'accord! Ah voilà! C'est pas facile. Bon, hein. C'est logique, hein on, on retourne à l'endroit où on a chopé les Elytras. Hein. C'est vrai. Et on va les rendre, c'est ça Non, non voyons, on va rien rendre du tout. Hein oh Oh Oh, oh, une chiotte. oh. Bah, désolé, bro. Ça te dérange, si on regarde What did you expect <rire> Oui, bah, je peux comprendre qu'ils ne nous attendaient pas ici. Et là il s'est trompé, il nous donne le PQ Lotus, là. Oh, let's go Après, il nous restera une laine, mais là j'ai envie d'aller dormir. Oui, oui, grave. Putain, mais c'est ça, il reste plus qu'une laine, c'est un truc de zinzin. J'ai appris. Mais pourquoi on disait qu'il y avait 12 laines c'est pas... Alors, c'est pas nous C'est Créo qui a dit qu'il y avait 12 laines. <rire> ça change tout. Mais c'est bizarre parce que le, le spawn a l'air quand même plus grand que... Enfin, je sais pas, il y, y a plein de trucs encore qu'on n'a pas vu, c'est ça ce qui m'étonne. Bah, là, il nous reste. Euh... Du coup, il nous reste juste la branche aventure, puis je crois que c'est bon. Hein. Bah, non, non, non, aventure là-bas. D'accord Oui. Et là-bas, il y avait une bleue, là, à côté des Elytras qu'on n'a pas faites. Ah, oui. C'est ça je ce je qui est bizarre. Que nous avons au moins deux Bah, ouais, mais du coup, c'est à dire que c'est pas symétrique s'il en reste encore deux. Donc, c'est à dire qu'il y en a 12. Ils ont vraiment fait un truc pas symétrique Non, c'est juste qu'il y, a... qu y en a 12. Oui, oui, ouais, oui, mais euh, c'est parce qu'ils ont pas fait un truc symétrique. Ils sont cons. Si, s'il y en a 12, c'est symétrique. Rien d'affaire, elle n'a pas compris. Oui, mais. Enfin, s'il y en a un au centre. Mais il n'y en aura pas. Il si... ben, y a une laine au centre, c'est la blanche. Ah oui. Voilà. <rire> ah oui, ah, oui Mais il y en aura encore deux de part et d'autre. Ah, parce que du coup, il nous manque. Ben, c'est vrai qu'il nous manque la science. Et oh, il nous manque euh, la. Euh, l'aventure. Ah, oui, non, bah d'accord. Oui, donc c'est ça. Attends, mais c'est trop bizarre alors, t'as raison, je viens de comprendre. C'est que c'est pas symétrique. Truc, que, attends, il y en a combien là 1, 2, 3, 3 4, 4, 5, 6, 6 7, 8, 8 9. j'en ouais, ai 9. Il y en a combien 7 Il y en a 7. Ah bon Et voilà. Je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais, 7, la, blanche, 6, elle, 6. Elle, mais la blanche elle compte pas ah bah oui putain on est vraiment... <rire> Bon bah GG euh, well played hein, les, les girls hein Ouais hein bon, on, on a bien avancé hein, parce que du coup on a fait 4 LED Putain ouais bah, oui. Oh let's go Let's go Bien joué merci à vous c'était bien sympa Ah oh, bah oui c'était